Salut c'est Domino, donc si tu veux venir faire du stop motion avec moi pour apprendre à faire un film image par image, en utilisant un logiciel sur l'ordinateur où tu pourras gérer toutes les prises de vue, ou même si tu viens avec ton téléphone portable, on téléchargera l'application pour que tu puisses le refaire chez toi, donc vas-y, inscris-toi, c'est le 28 octobre de 10h à 15h à la salle des fêtes de Sassé, inscris-toi